En Guadeloupe, c'est la rentrée des classes, rentrée marquée par des nouveautés qui suscitent l'inquiétude des syndicats. Nous en parlerons avec eux. Le recteur sera notre invité à 19h30. Sur ce plateau, Edi Ségur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de la FSU. Le gouvernement se veut rassurant pour la rentrée 2019. Vous, vous la jugez plutôt catastrophique. Pourquoi Mais Pour nous, elle est plutôt catastrophique. En tout cas, sur le département, nous avons énormément de mesures qui ne pourront pas s'appliquer correctement. Mm -hmm. Je prends l'exemple, par exemple, des CP et des CE1 dédoublés euh, qui, dans certaines communes, ne pourront pas se mettre en place, tout simplement, faute de locaux. Lorsque vous regardez deux ans après Irma, nous venons de voir ce qui s'est passé au Bahamas, deux ans après Irma, vous avez encore des écoles qui ne pourront pas effectuer leur entrée tout simplement parce que les travaux n'ont pas encore été mmh. faits. Vous avez le collège de Swaliga notamment, euh, qui ne pourra pas accueillir tous les enfants. Et donc, nous aurons encore des problématiques d'emploi de, de, du temps. Mais le pire, c'est cette réforme des lycées qui va impacter énormément. Justement, on va s'y arrêter sur cette réforme du lycée avec le nouveau bac qui prendra effet en 2021. Mais il se met déjà en place. Les objectifs de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, c'est avoir un lycée plus simple, plus à l'écoute des aspirations des lycéens pour mieux se projeter dans l'enseignement supérieur. C'est aussi votre avis Je ne pense pas. Tout simplement, nous sommes tout simplement dans une réforme avec beaucoup d'habillage. Hein. Mmh tels les villages. Aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que la quasi-totalité des lycées ne peuvent pas offrir les 13 spécialités aux élèves. De fait, Okay. Ils sont Alors pourquoi on resitue faire, et ségur oui. la réforme du bac Avec cette réforme, finit donc les séries, les trois séries L, L E, S et S, place à un tronc commun et trois spécialités. Place au contrôle continu également okay. et un grand oral avec les élèves de première euh, qui vont expérimenter cette année cette réforme. D'abord avec les nouveaux enseignements. Euh, Jean-Michel Blanquer qui disait pour une solide culture commune, tout en approfondissant en les réalité, enseignements qu'ils aiment. En réalité, juste une belle idée sur nous, le papier. C'est qu'une belle idée. En réalité, qu'est-ce qui se passe c'est que sachant pertinemment qu'il était dans les capacités de pouvoir offrir l'ensemble des spécialités aux enfants, vous avez des chefs d'établissement pour justement avoir des emplois du temps cohérents et simplifiés qui ont pratiquement euh, proposé des triplettes qui ressemblent exactement à ce qui existait dans les anciennes séries et surtout vous avez notamment euh, une idée qu'on se fait effectivement de, de lycéens faisant leur choix, mais lorsque vous arrivez euh, au niveau des études supérieures, aucune licence n'a changé, euh, l'affectation le, dans les grandes écoles ou en médecine euh, n'est ne, pas différente, et donc nécessairement vous aurez l'obligation de. Donc vous faire dites qu'en certaines... Guadeloupe ce problème des spécialités d'articulation n'a pas été réglé partout partout puisque aujourd'hui vous savez pertinemment lorsque vous fermez des postes et c'est le cas en Guadeloupe 86 ah. postes de moins dans le second degré. Nécessairement, vous faites des, donc des réductions de voilure, vous faites de telle façon que les lycées ne soient pas en capacité d'offrir… – La suppression expliquée par la baisse de la démographie Oui, mais vous savez, autant délais. dans le premier degré, effectivement, on peut constater entre 800 et 1000 élèves mm -hmm. de moins, dans le second degré, ce n'est pas le cas. Pour preuve, aujourd'hui vous avez un certain nombre de contractuels qui sont déjà employés et je reste persuadé comme chaque année que nous allons nous retrouver avec plus de 400 contractuels faute tout simplement d'enseignants spécialisés, faute d'enseignants ayant passé le concours et donc étant en capacité de pouvoir prendre en charge correctement les enfants. Alors autre révolution avec cette réforme, c'est l'instauration d'un contrôle continu qui permettrait d'avoir des notes plus tôt et du coup ce serait une bonne nouvelle pour Parcoursup. Encore une fois, pour moi, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on ne peut pas faire mieux d'école en, en ayant moins de cours. Nous sommes dans une situation où vous allez voir du bachoutage, vous, les élèves seront constamment évalués et vous aurez beaucoup moins d'enseignement. Comment voulez-vous effectivement mm -hmm. faire évoluer les enfants si en réalité, ils ne passent que si leur temps et... Si tout le temps Mais ils seront tout le temps évalués. Vous imaginez en l'espace de deux ans, ça sera plus de 26 contrôles euh, sur deux ans. Les enfants sont tout le temps sous pression. Les élèves n'auront pas le temps d'apprendre. Ils auront tout simplement à faire ce qu'on appelle du pachotage, tout simplement pour répondre à une institution qui aujourd'hui ne veut pas mettre les moyens pour l'école. Alors Jean-Michel Blanquer a affirmé en août dernier qu'un comité de suivi serait mis en place pour un accompagnement de cette réforme. C'est suffisant justement Aujourd'hui, vous savez, nous sommes très inquiets. Mmh. Euh, L'ensemble des réformes présentées par Jean-Michel Blanquer ont reçu un avis négatif, aussi bien au niveau du CESR, au niveau de tous les comités. Il a eu un avis négatif et pourtant il a continué à avancer. Donc euh, nous savons pertinemment que, comme par hasard, nous allons avoir un nouveau comité de suivi, mais comme par hasard et comme d'habitude plutôt, nous allons tout simplement avoir un comité qui ne sera pas suivi des faits et qui ne pourra pas malheureusement infléchir au grand-chose. Mmh. Aujourd'hui, il faut que les collègues se mobilisent, il faut que nous soyons très vigilants par rapport à ce qui va se passer, il faut que nous soyons très exigeants pour euh, notamment euh, avoir les conditions de travail adéquates mmh. et je reste persuadé que c'est parce que les collègues seront vigilants, parce que les parents d'élèves seront vigilants, parce que toute la communauté éducative sera vigilante que nous pourrons peut-être faire de telle façon que ce baccalauréat qui malheureusement est en train de se régionaliser, ne soit pas euh, justement euh, quelque chose de négatif pour les jeunes. Je rappelle que Auparavant, lorsque nous avions baccalauréat estampillé, euh, université, euh, en tout cas académie des Antilles, nous avions des difficultés, notamment pour euh, euh, aller dans des universités prestigieuses. Je crains malheureusement que cette régionalisation du bac soit plus encore négative pour, pour les jeunes Guadeloupéens. Alors, pour les épreuves communes pour ce baccalauréat, chaque établissement est chargé de l'organisation. Ils puiseront aussi dans une banque nationale numérique pour les sujets. C'est oui. possible également on voit Oui, dire. mais tout ça est bien sûr possible. Mmh. Mais encore une fois, vous voyez bien la pression qu'on met sur les enseignants. Je prends un exemple. Aujourd'hui... Le Conseil Régional est dans l'incapacité de pouvoir donner les ouvrages pour justement permettre aux jeunes d'embrasser les nouvelles euh, matières qui sont en train de se mettre en place. Donc vous voyez bien qu'aujourd'hui, on va mettre sous pression des enseignants qui seront euh, tenus de faire de la recherche euh, à tout va pour pouvoir justement offrir euh, aux jeunes Guadeloupéens le meilleur enseignement possible. Nous aurons toujours en train de construire des, des, des, des modalités d'évaluation et pendant ce temps, on n'enseigne pas. Et euh, on a beau nous raconter qu'il y aura une banque de, de, de, de sujets tout faits pour pouvoir justement évaluer les, les, les jeunes, il n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas mieux que le bac, comme nous le connaissions avant, qui était une garantie pour tous, une fois qu'ils avaient l'obtention de ce diplôme, d'être reconnu sur le plan national et accepté par toutes les écoles, et notamment les meilleures écoles, notamment d'ingénieurs, d'accès aux écoles de commerce également. Edith Ségur, merci d'être venu ce soir sur ce plateau.